Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo bilan roi cutane deux ans après. Vous êtes très nombreux en ce moment à me demander pourquoi est-ce que mon acné est revenu, si je pouvais faire un bilan deux ans après le traitement, si je regrette, est-ce que ça a fonctionné pour moi ou pas, etc. etc. Vraiment vous en parler en détail parce que j'en ai parlé vaguement dans quelques vidéos. Mais aujourd'hui je vais en parler vraiment en détail Donc pour l'occasion je me suis pas maquillée la peau Je me suis vraiment maquillée que les yeux et les sourcils Si vous voulez vraiment des détails sur euh, Ma deuxième cure de Roaccutane Parce que j'ai fait deux cures dans ma vie Une où je l'avais arrêtée je crois que j'avais 16 ans Et l'autre je l'ai arrêtée du coup il y a presque deux ans J'avais fait toute une playlist où je, tous les mois Je faisais un bilan de mon traitement Roaccutane Pour ma deuxième cure donc je vous mettrai ça dans le petit i Qui est là je crois Si vous ne connaissez pas Roaccutane, Roaccutane c'est le traitement Contre l'acné le plus fort Et il y a des personnes qui sont complètement contre euh, ce traitement, donc je suis pas là pour dire euh, c'est un traitement génial, c'est un traitement nul, prenez-le prenez-le pas, ça c'est à voir avec euh, vos médecins, vos dermatologues j'ai eu mes premiers boutons d'acné, j'avais 10 ans donc ça fait 11 ans, donc maintenant plus de la moitié de ma vie avec de l'acné que sans acné c'est triste hein donc ma deuxième cure de Roaccutane je l'ai arrêtée euh, fin octobre 2016 donc ça va bientôt faire deux ans et entre temps vous pouvez le voir mon acné est revenu quoique je vous dis ça aujourd'hui ma peau va très bien aujourd'hui comme par hasard hein. c'est quand euh, je parle d'acné que je n'en ai pas quoi pour certains là j'ai une peau dégueulasse je sais. Alors ce n'est pas parce que Roaccutane n'a pas fonctionné, Roaccutane a très très bien fonctionné sur moi. Après euh, l'arrêt du traitement donc en octobre 2016 pendant je dirais euh... allez c'était jusque... Avril-mai 2017 J'ai été tranquille, j'avais une peau de bébé J'avais plus du tout de boutons, j'en avais peut-être un petit Quand j'avais mes règles et voilà donc pour une fille qui a connu une acné sévère je peux vous dire qu'un bouton de temps en temps c'est que dalle et je revivais vraiment parce que je sais pas si vous le savez mais l'acné c'est mon énorme complexe, mon plus gros complexe de tous les temps et je ne supporte pas ça ça me bouffe la vie enfin en tout cas ça m'a bouffé la vie je vais en parler après aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais voilà j'avais quelques cicatrices après le traitement mais vraiment en même temps Roaccutane ne fait rien contre les cicatrices ça ne marche que sur les boutons normal mais vraiment c'était que dalle et j'avais une peau mais qui... enfin je revivais et pourquoi est-ce que mon acné est revenu du coup vers avril-mai. Ça je vous en avais parlé dans ma vidéo de la pilule au stéréal, mon expérience, pareil que je vous mets là. En gros j'ai dû arrêter la pilule, pourquoi Parce que je fume. Du coup le mélange pilule-cigarette est à bannir vraiment. Donc j'avais des répercussions sur ma santé, j'avais vraiment des grosses palpitations ça me faisait très peur et mon médecin quand je lui en ai parlé il m'a dit non mais c'est plus possible il faut que tu arrêtes la pilule et tout moyen de contraception hormonale tant que tu fumes. Donc à ce moment là je suis passée au stérilet en cuivre donc sans hormones. Si vous voulez encore une fois avoir plus de détails il y a la petite vidéo qui sera là où je vous en parle en long, en large et en travers et malheureusement le fait d'avoir arrêté la pilule et d'avoir arrêté les moyens de contraception hormonaux mon acné est revenu et pas qu'un peu vraiment j'ai eu une énorme énorme poussée d'acné. C'est venu presque d'un coup euh, et toute l'acné, en fait, s'est concentrée dans le bas de mon visage. J'en ai jamais eu sur le front ou très peu de l'acné. Vraiment, ça a toujours été le, le menton et les joues. Et là, vu que c'était une acné hormonale, c'était vraiment le menton à fond et le bas des joues, quoi. Euh, comment vous dire que quand ça fait des années que tu te bats contre ton acné et que bah, tout revient, limite du jour au lendemain, et bah, ça m'a bouffé la vie. Mais ça m'a bouffé la vie. Euh, le moral était au plus bas. Donc j'ai été sous stérilet euh, au cuivre pendant, je crois que ça a duré 6 mois. Et en fait, tout le long où bah, j'étais sous stérilet au cuivre, mon acné était de plus en plus forte. En fait, elle ne faisait qu'augmenter, c'était croissant. Donc je me disais, ouais, il y avait des jours où ça allait mieux, je me disais, ouais, enfin, ça se calme, c'est bon. Et non, pas du tout. Et puis je suis allée voir mon médecin pour, euh, pour ça et pas que, enfin, pour reparler du stérilet. Et en fait, je suis allée voir mon médecin. Ça, je vous en avais pas parlé en vidéo, pourquoi en fait, j'ai repris les pilules. Je suis allée chez mon médecin parce que ça faisait un mois et demi que j'avais des règles. En fait, sous stérilet j'avais des règles très très très, très abondantes. Et euh, là, ça faisait un mois et demi que j'avais des règles et ça ne s'arrêtait pas. C'était en continu. Un mois et demi de règles en continu. Des règles très douloureuses, très abondantes. Tellement douloureuses que, voilà, j'en avais des nausées. J'avais mal à la tête, très très mal au ventre. Euh, et puis ça n'arrêtait pas de couler, quoi. Hein. Je Oui, certains vont dire, oh mon Dieu, Seigneur Dieu, c'est naturel, c'est les règles. Hein. Donc voilà, et donc je suis allée voir mon médecin parce que je trouvais pas ça très normal d'avoir des règles non-stop pendant un mois et demi, et surtout des règles comme ça. Je peux vous dire que quand tu perds ton sang comme ça pendant des semaines et des semaines, j'étais pas bien. Vraiment j'étais pas bien du tout, bien... enfin j'étais en manque de fer, etc. Et du coup j'en ai parlé à mon médecin qui m'a examinée et qui m'a dit tu es en train de faire un rejet de ton stéré. Donc on en a parlé longuement entre elle et moi pour savoir quelle était la bonne solution. Et en fait ça fait des mois que j'essaie de diminuer la cigarette. Donc là j'étais passée de 20 cigarettes par jour, donc un paquet, à maximum 3 cigarettes par jour parce qu'en fait je n'achète plus de paquets et ça m'arrive très souvent de ne pas fumer pendant une semaine après si j'en achète un j'en fume 4-5 dans la journée mais voilà donc j'ai vraiment beaucoup diminué donc on a réfléchi et elle m'a proposé de reprendre la pilule donc là j'ai repris je suis sous Lilou en gros j'ai jusque fin août pour arrêter complètement la cigarette et repasser à une pilule en fait anti-acnéique j'ai plus le nom je sais que ça commence par un thé mais c'est une pilule, un peu comme je prenais avant, avant je prenais Jasminelle, c'est une pilule contre l'acné hormonale. Et du coup, c'est un peu ce genre de pilule, sauf que c'est des pilules fortes, donc il faut pas fumer du tout. Hein, zéro cigarette par jour. <rire> un pur moment de plaisir. C'est pour ça que je suis légèrement irritable en ce moment parce que j'essaie d'arrêter complètement de fumer. Donc voilà, c'est la solution qu'on a choisie avec mon médecin euh, parce que le stérilet est était le plus possible. Donc on a opté pour ça et depuis que j'ai repris la pilule, et ben bah ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc vous, vous allez me dire que j'ai une peau dégueulasse. En fait, tout ça, ce ne sont pas des boutons. Ce sont des cicatrices parce que je suis une fille qui marque, qui marque pardon très très vite. Euh, par exemple, je me fais des bleus tout le temps. Enfin, je suis quelqu'un qui marque très très vite et quand je me fais mal, quand je me blesse ou quand j'ai un bouton, et eh bah ben, ça me fait une marque qui va mettre beaucoup de temps à partir. Donc j'ai beaucoup de cicatrices. Certaines datent de plein de mois, mais bah ben, ça part pas. Donc voilà pourquoi mon acné est revenu. C'est une acné hormonale. C'est parce que j'ai changé de moyen de contraception. Très souvent en très peu de temps, parce qu'avant de passer au stérilet il y a quelques mois, je vous en avais parlé aussi, j'ai changé trois fois de pilule. Donc mon corps et mes hormones ont été complètement bouleversés. Donc là, ma Matteau m'a dit, enfin soit tu fumes et t'as de l'acné, soit t'arrêtes de fumer, mais t'as moins d'acné. Je vous avoue que le choix a été très vite fait quand c'est ton plus gros complexe. Donc euh, là, j'attends fin août pour euh, rechanger de pilule et voilà, mais même là de prendre Lilou, qui est pourtant une, une pilule apparemment qui est connue pour donner de l'acné qui n'aide pas vraiment pour l'acné, et bah rien que là ça va mieux, donc j'imagine pas si je prends une autre pilule je vais pas vous mentir, ça m'a fait très très chier de revenir à la pilule parce que la pilule c'est bien connu, c'est pas bon pour la santé et je m'étais dit putain trop cool j'ai un moyen de contraception naturelle, mécanique et bah non mon corps il a fait... on le rejette donc euh, voilà pour ça, donc pour ceux qui se demandaient pourquoi mon acné est revenu après il y en a beaucoup qui me demandent mes soins etc maintenant je n'utilise plus du tout de soins anti-acnéiques parce que j'ai l'impression que ça me décape beaucoup plus la peau euh, Que de prendre des soins doux, des gommages doux, des masques doux etc je, En fait j'ai l'impression que les soins anti-acnéiques vont m'agresser la peau J'en teste quand même de temps en temps parce que j'ai cette chance de recevoir beaucoup de produits quand même Et de pouvoir en tester plein Mais euh, honnêtement je ne prends plus de soins anti La seule chose que j'utilise maintenant quand j'ai un bouton c'est de mettre de l'huile d'arbre à thé pure sur le bouton le soir avant de dormir, même si je pue à 3 km. Ça, ça dessèche bien mes boutons, donc c'est cool. Je pense également essayer ces prochains temps le savon d'Alep. Beaucoup m'ont dit beaucoup de bien. Maintenant, pour vous dire, il y a eu une grosse évolution par rapport à ma vision de l'acné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que pendant... les 10 ans, <rire> vraiment. Du coup, j'exagère pas du tout, c'est très flippant. Pendant 10 ans de ma vie, mon acné m'a bouffé la vie. Vraiment, euh, je le vivais très très mal Je ne pouvais pas sortir démaquillée Ça me complexait énormément Quand je faisais des soirées, bah, je dormais maquillée Parce que je voulais pas qu'on me démaquillée Le matin, avant de me lever et de voir les autres et bah, Je me remaquillais les boutons, etc C'était quelque chose qui me bouffait la vie Aujourd'hui, là, ça fait un mois et demi que je ne me maquille plus la peau Pour sortir, je me maquille seulement la peau Pour filmer des vidéos Parce que, parce que voilà, je me dis que vous êtes quand même en général Des milliers de personnes à regarder Donc c'est un peu plus flippant Mais sinon, je ne me maquille plus du tout la peau Et je le vit très bien. De juste pouvoir être soi et de plus avoir peur du regard des autres et de me dire, mais en fait c'est toi qui te focalise là-dessus depuis le début et pas les autres. Les autres, ils s'en battent la race en fait. Alors oui, j'ai des réflexions de temps en temps mais c'est que en commentaire YouTube, c'est pas du tout dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie les gens sont séminisés et ne se permettent pas de venir te voir pour dire ah t'as de l'acné. Donc pour répondre à la question, est-ce que je regrette d'avoir fait Roaccutane malgré que mon acné soit revenu et que j'ai fait deux fois une cure de Roaccutane et c'est un traitement très lourd et très dur Non. Parce que ça m'a permis pendant des mois d'avoir une très belle peau, ça m'a permis de ne pas aggraver mon acné et je sais très bien que là mon acné est revenu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec, au final, le roi roaccutane. Mais ça me complexe de moins en moins et j'essaye de m'accepter telle que je suis et je me dis bah ben, l'acné ça fait partie de toi. Il y a des cicatrices qui resteront à vie sur mon visage et bah ben, c'est comme ça. Des fois oui, on me fixe et je sais que c'est pas que dans ma tête, des fois les gens me parlent, des gens que je ne connais pas, ils me fixent. Ils fixent mes cicatrices, ils fixent mes boutons ou que sais-je. Et euh... Avant ça me bouffait la vie, maintenant quand on me fait ça, je regarde la personne et je fais en fait mes yeux ils sont là. Voilà, et si la personne a quelque chose à dire, elle me le dit et c'est bon, elle me fixez pas, c'est très gênant. Voilà tout le monde pour mon bilan, deux ans après l'arrêt de cutane Je vais pas vous mentir, si je devais le refaire, je sais pas si je le referais parce qu'une troisième cure ça ferait lourd quand même. J'y réfléchirai à deux fois, mais je ne regrette en rien de les avoir faites ces, ces cures là, ça m'a sauvé la peau pendant quelques temps. Et c'est de ma faute, si j'avais pas fumé, peut-être pas eu de, de retour d'acné. c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire euh, vos expériences. Si jamais vous avez pris au racutane, votre expérience avec l'acné. Bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao